Ballon s'est envolé au oh, dans le ciel. Sa couleur s'est mise à changer en traversant un arc-en-ciel. Ballon rouge, ballon jaune, ballon bleu dans les cieux. Ballon rouge. dans les airs Mon ballon a voyagé Dans les pays du monde entier Sa couleur ne cesse de changer Ainsi vous le reconnaîtrez Ballon rouge, ballon jaune Ballon bleu les cieux, ballon rose, ballon vert se balade dans les airs, ballon rouge, ballon jaune, ballon bleu dans les cieux, ballon rose, ballon vert se balade dans les airs.